En observant le monde qui change, nous sommes nombreux à vouloir faire les bons choix, pour préserver l'environnement et les ressources naturelles, pour valoriser l'humain et la production locale. Et bien sûr, en faisant des économies. Alors par où commencer pour être efficace Et si l'une des clés était de réinventer, de façon intelligente, un objet du quotidien Très commun, très familier et utilisé par tous. Et si on parlait de la douchette Voici un objet auquel on ne pense pas, mais un objet qui a été pensé. Pensez par EcoBel, pour l'écologie, pour l'économie locale et solidaire. Pensez aussi pour consommer moins, et donc pour notre budget. Et oui, tout ça en même temps, et en gardant notre confort en qu'à faire, sans même changer nos habitudes. Derrière la simplicité du design, c'est l'ensemble de ces aspirations que nous avons voulu réunir pour vous dans le projet Oligo. C'est l'occasion de vous impliquer et de soutenir un projet vertueux, un projet aquaresponsable. responsable Découvrez Oligo, la douchette économique et écologique.